Dans cette vidéo, nous allons discuter de problèmes de précision, de chiffres comme 34,72%, des choses comme ça, euh, ça pose assez souvent problème et je vais vous expliquer pourquoi. Imaginons un questionnaire avec n égale 42, donc ça veut dire environ 42 réponses, dans lequel vous avez demandé à la personne quelle est la pâtisserie ou la viennoiserie préférée. Et c'est pas très rare de voir des résultats où, euh, même avec un échantillon aussi petit de réponses, on a 70,59% des gens préfèrent le croissant, 15,69% euh, préfèrent les donuts, et ainsi de suite. Alors ça, c'est vraiment une très mauvaise pratique. Quand on a des échantillons euh, aussi réduits, donc des tailles d'échantillons aussi réduites, en général n inférieur à 100, Déjà, même parler en termes de pourcentage, c'est questionnable, euh, à plus forte raison, euh, à utiliser des décimales de trois chiffres derrière le virgule. Donc, ce que je trouve préférable, c'est quand on a des tailles d'échantillons, comme dans ce cas-là, 42, on met simplement les chiffres 36, 7, 8. Et même si on atteint des tailles d'échantillons de 1200 ou de 200, 300 personnes, avoir des chiffres aussi précis ne sert à rien. Donc au lieu de dire 76,57%, vous dites 77% et ça fait très bien le travail. Alors, deuxième cas où l'excès de précision euh, est particulièrement irritant, c'est quand on fait des généralisations. Alors, des fois on entend dans les médias des choses comme les masques diminuent de 35,4% les risques de contamination au coronavirus. Euh, là, on est à l'intersection entre les problèmes de, de précision, en anglais, on parle de « fake precision », de la fausse précision, et les problèmes de génération active. Donc là, on a tout de suite envie de dire, « Attendez, de quel masque est-ce qu'on est en train de parler Est-ce que vous mettez dans le même sac les masques chirurgicaux et les FFP2, les masques filtrants ?» euh, Dans quelles conditions euh, Dans un milieu fermé, euh, comme euh, je sais pas, un wagon de métro ou à, à l'extérieur non, on ne peut pas se permettre ce type de précision si on veut être sérieux. Quand on utilise des chiffres aussi précis, en général, c'est pour donner l'impression de scientificité, de savoir de quoi on parle, qu'on a fait des expériences extrêmement rigoureuses. Mais encore une fois, ce n'est qu'une astuce, c'est une généralisation abusive. Ne vous laissez pas avoir par des chiffres aussi précis. Et tout de suite, quand vous les voyez, posez les bonnes questions et essayez de voir... Euh, à partir d'où euh, la personne a extrapolé pour pouvoir sortir des chiffres comme ça.